Et salut à tous, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la récupère d'ouverture des Cyberstorm Access. Donc, j'ai pas eu grand chose. J'ai même pas eu de quoi rembourser ma boîte. On va commencer par consteller tel chevalier. 30 centimes pièce. Abscision Manadium. 40 centimes pièce. Morganique, déchireuse du temps, 4 euros pièce. Sinat Kronbach, 20 centimes. Renaissance des empereurs, des septièmes empereurs, 10 centimes. Réincarnation des septièmes empereurs, 10 centimes. Chasseuse de la nuit de la force S, 20 centimes. Prodige Wakushi Samurai Supralour, 6 euros. Moisson Ange de la Mort, 20 centimes. Tel Chevalier Cadoucé de la Constellée. 2 euros. Prime Art Manadium, 3 euros. Et là, on, a, on arrive à la plus chère. Alors, il nous faut. Lulu Lilith, Despiane, 24 euros. Après, bref, Matsuwaro, Sandai Suprano, 2 euros. Commentin, Shana, Wo, Samurai Supralour, 40 centimes. Fierté de l'or, attacheur à, à boules, 2 euros. Féroce Astrolode, as 17 euros. Après, on a Vautis. Qui est à 20 centimes. Tel chevalier Altarian. Qui est à 20 centimes. Kital bête my my mystique de la forêt. 20 centimes. Bistial Alubert. Bistial Alubert qui vaut 50 centimes. tel chevalier Liran qui vaut 20 centimes et on termine par le dragon du souhait qui vaut 20 centimes voilà, tout simplement donc c'était la récap d'ouverture des Cyberstorm Access donc j'ai eu, eu beaucoup de communes et j'ai eu pas beaucoup de chance donc voilà, donc surtout n'oubliez pas de liker, et de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est la team Astral Giro. voilà mettez un commentaire, ça fait plaisir et surtout Surtout, hein, on se dit à très prochainement pour de prochaines vidéos sur la Video. Ouais, et ciao tout le monde.